Du STRAS, le syndicat des travailleurs sexuels. Bonjour à tous, et je suis Nathan, également travailleur du sexe, et je vais donner la parole à Isé qui va vous, vous compter. Alors bonjour, nous, donc le syndicat des travailleurs sexuels, notre syndicat a pour objet l'étude, la représentation, la défense des intérêts collectifs, professionnels et moraux de toute personne amenée à échanger un service de nature sexuelle. Nous sommes ici car en tant que population 0.0, pardon, de toutes les discriminations et stigmatisations putes, racisées, gays, usagers de drogue trans, travestis, malades, migrants nous sommes de facto dans une lutte continue pour l'égalité et nos droits nous dénonçons le capitalisme le patriarcat et l'idéologie abolitionniste qui sont à l'origine de nos conditions et des lois qui aggravent cette situation de l'alliance entre le Haut Conseil égalité femmes-hommes qui n'a de hauteur que son nom et sa position avec la complicité de l'association le mouvement d'uni et du CN -F -F CNDF et de quelques députés est sortie une loi en 2016. Cette loi pénalisant les clients de prostituées et proposant une sortie de l'activité à 300 euros par mois, pré donc précarisante à les conséquences que nous avions dénoncées. Précarité, mise en danger sanitaire et exposition aux violences. Nous accusons de les précités d'être les complices de cet holocauste à la garde des travailleurs et travailleuses du sexe. Ces institutions et associations fortes de leurs subventions et de leurs positions privilégiées, condamnent sans état d'âme toute une population de la manière la plus méprisable, vile et perfide. Ne pas s'attaquer directement à celle-ci et tisser une propagande idéologique à coups de mensonges. Dans le même temps, quels sont leurs outils et résultats pour lutter contre les violences, les inégalités, le racisme, la pauvreté, l'exploitation, l'homophobie, la transphobie, la putophobie, les infanticides et les viols Deux lois, une pour condamner les clients de TDS et une autre contre le harcèlement de rue. C'est une imposture. Dans ce manque abyssal de hauteur face aux défis de notre société, la liste du milieu associatif répressif et minoritaire sur la question prostitution ne fait qu'adopter des postures moralistes et répressives qui sont suivies par les élus. Les syndicats et les partis eux-mêmes ne considèrent pas les escortes, les tapas, les masseuses, les stripteaseuses, les acteurs porno, les cam, cam girls comme des travailleuses et donc par leur suivisme avec les politiques et institutions mainstream, où leurs désintérêts sont en quelque sorte complaisants malgré eux, comme la plupart des partis par politiques qui ont voté la pénalisation et la préca... des clients et la précarisation des travailleurs du sexe, ou complice de plein gré des injustices que subissent les travailleuses et les travailleurs du sexe. Les injustices, elles sont nombreuses, à commencer par les lois répressives et criminalisantes